Bref, j'ai prend The Guild 84. On est le 18 octobre 2019. Et il s'est passé quoi le 18 octobre 2019 Eh ben c'est tout simplement la fête de l'Alaska aux états unis d'Amérique. Oui, tout le monde s'en fout, oui. Mais du coup, où est le rapport Eh ben il y en a pas Le 18 octobre 2019, j'étais censé organiser une game Top Gun. Mais un mode de jeu que vous appréciez, Top Gun Apocalypse. Et comme dans toutes les games Top Gun Apocalypse, on joue sur le serveur Elity. J'envoie donc un MP à t l'admin d'Elite, pour savoir s'il est possible de faire un Top Gun Apocalypse. Il me dit ok, pas de soucis tranquille, vas-y, Pépousse, papère. Donc c'est parti, on annonce sur le Discord, hop hop game Top Gun Apocalypse ce soir à 21h. Je me rends sur e je lance un QV de game, lance mon host, et là, le scénario Top Gun Apocalypse n'est pas développé. Et comme dirait Damien H26, panique, panique, panique, panique Je retourne sur Discord, je mp l'admin, Oh, il n'y a pas le scénario Top Gun Apocalypse Et là il me répond, Merde. Bon, pas de stress, il y a Farès. Et c'est là que l'idée de génie arrive. Et si on faisait un Top Gun sans top sans taupe. Et encore mieux! Et si on faisait un Top Gun avec une seule taupe? Alors, bien évidemment, euh, le problème il est où? Bah, c'est qu'il faut créer des messages. Les taupes ont été sélectionnées. Vous êtes la taupe, vous n'êtes pas taupe. Bon, il est 21h, rien n'est pris, mais la game doit commencer. Allo? Oh, allô Allô Allô ouais. Allo? Eh, Alors? Ça, ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit scénario de Tobian Apocalypse Pourquoi Oh, c'est pour... Guillaume -ce Quoi, Ketia Attends, <rire> je te dépêche ah... quelque part et je vais te proposer ouais. un je... truc, ok c'est eh, quoi ta proposition Vas-y, parce que... Alors, je te propose un truc, ok Je vais t'envoyer un fichier texte .txt, ok mm -hmm. C'est pas, pas un truc de con et tout, tu me connais, ok mm -hmm. Tu l'ouvriras uniquement quand tu seras mort Jusque-là, rien de très compliqué Mais le fichier, on en parlera plus tard Maintenant, il faut faire l'annonce des rôles Grâce à mes compétences en Redstone légendaire, j'enchaîne une suite de command blocs Je mets des commandes dont je ne connais même pas le sens Mais l'important est le prank et le prank doit rester intact On approche de l'annonce des rôles, il est temps pour moi de rentrer en scène La machine est lancée, dans une minute il n'y aura qu'une seule taupe, Guillaume Et j'ai préparé un message d'annonce des rôles magnifique Pendant que tous les joueurs de la partie ont reçu un message comme quoi il n'était pas taupe, Guillaume, lui, a reçu ce message. Vous êtes la taupe, éliminez votre équipe. Entre nous, il n'est pas parfait ce message, il est magnifique, mais il y a quelque chose que je n'avais pas prévu. Comme il n'y a pas de plugin, il n'y a ni message pour les chats de taupe, ni de slash reveal. On sort le petit mytho qui passe bien et on continue la partie. Il est temps de faire connaissance avec le deuxième acteur de cette mascarade. Qu'est-ce que tu es en train de faire toi Appuie sur rien, sur rien gros. <rire> non non j'appuie sur rien je vois <rire> pas. T'as fait quoi Y a pas le, le, le scénario Top Gun il est pas dev sur le serveur. Ouais. J'ai tout fait en commandant block en tel room. Pour tout le monde il y a marqué qu'ils sont pas top sauf pour Liam il y a marqué qu'il est top. <rire> T'es trop fort mec. <rire> du coup, je avec Toast, tranquille, tout ça, ça va. Et lui demande de give une gaple à Guillaume s'il veut faire slash kivil Vu que le chat de team ne marche pas, on va faire comme à et Team. On va give une laine à Guillaume pour lui faire croire qu'il est dans une team d'une certaine couleur. Mais il est tout seul. Je voque alors avec les développeurs de Celerio pour savoir s'il y a possibilité de give des laines de couleurs un peu différentes pour tout le monde. Ha J'étais naïf. C'est 35 slash 4 lui. Minecraft 2.35 2.4 Ouais tu, tu peux même mettre 35 de ça, marche 4, vraiment, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Slash GIF Bichard Minecraft 2.35 2.4 ça marche pas Et essaye wool espace 1 espace <cười> Eh mec Ouais mec <rire> Quoi ça Les command block Heuuuuh <rire> <rire> ouais. Ouais, ouais Non mais attends attends t'inquiète okay, j'allais pas regarder dedans J'allais dire non, non, je montais me plus sur les non, autres non, et non, tout le mais... Non mais euh, t'inquiète pas y'a vraiment rien dedans C'est juste pour GIF les aux gens les... Euh, mais du coup y a pas moyen T'as pas moyen de faire un slash say à tout le monde genre pour dire euh... Tu sais que ça dans votre inventaire. Justement dans les command block y'avait ça Top gun encore plus euh avec Missouri. Euh... Mais oui, <rire> de oui, ouf. Mais moi je m'en fous mec, hein, c'est bien. Je... Au contraire, genre, ça change. Ouais. Des fois les bugs c'est des bons trucs, hein. Bon allez, je me casse. Mais oui, Il y a tous euh, qui nous écoute. Mais attends, il faut que je remette le command block du coup. Putain, Et... mais ça se trouve dans ma team. Ouais, je regarde les gens. tout. Bah moi je sais qu'il y a une top dans ma team, mais je sais pas dans quelle team elle est en fait. Genre, tu vois. Bah, Astro, il s'est complètement cramé, <rire> genre, tout attends, seul, du a... coup. Bah, ah, Astro, c'est la top euh, Bah moi aussi en fait, on est tous les deux top, mais je sais pas si on est dans la même type de top, tu vois. Tu vois ce que je veux dire D'accord Et okay, c'est ça qui va être mordre okay. avec les... C'est pour ça que je veux que tu gives des laines en fait aux gens tu vois okay, ok ok ok Tu vois ce que je veux dire Ok, okay bah voilà okay. Top Gun Giga Apocalypse mec Ah euh, gros il est... Il est mec mec in, Il est inside to Mec, Top Je vais faire une vidéo qui va s'appeler Top Gun Apocalypse Et celle là si on la pose ça sera Top Gun Giga Apocalypse mec Genre ouais, c'est... Oui. Ah je me casse, au revoir mec salut <rire> Je suis vais... génial. je vais... Oh quoi je vais pleurer, je veux vais... je... <rire> Oh j'ai rencontré le plus gros popard de ma vie Le, plus <rire> le plus gros Le plus gros bouc A ce moment là, j'avais très chaud. Passons à la partie pvp de cette vidéo, je dois jouer comme n'importe quel joueur pour être sûr qu'il ne remarque rien. Pardon, j'ai avancé sans exprès. J'étais en F5, <rire> j'étais en F5 et je regardais pas. pas. J'ai le diamant si tu veux. Oh t'inquiète okay, ai... Ah oh, mais attends mais plus. tu ma une touche en diamant, elle est où T'es pas donné une pioche, t'es donné trois diamants Ah oui, c'est vrai, vrai, merci. Non, mais vous avez vraiment cru que j'allais vous laisser à la phase de minage Hop, je vais faire ça, je vais faire tes T4 diamants. Euh... Genre, imagine, il a que dans deux teams où il y a toutes les taux, tu vois, par exemple, ou en mode c'est possible qu'il y ait ah, des mines. Ah oui, rouges oui, c'est oui. passez moi toutes vos pommes rouges. Oui. Non, c'est bon, c'est bon. Euh, j'ai 25 gaps, quoi. Ouais, bah je vais bien. Deux. Hop, là Parce que j'ai rien... T'en as combien J'ai pas, pas miné, j'en ai 4. Faites-moi gros si tu veux, genre j'étais là, me dis. Ouais Top Gun Apocalypse, il doit y avoir Mastop et tout Puis quand je joue que je suis pas top je suis en mode yes, bah j'avais plus envie de jouer Bah c'est... Bah Il faut bien qu'il y ait des gens qui soient pas top aussi tu vois Oui c'est sûr Un moment drôle Sinon on va chasser des mecs pendant 5 ans, ah bah yes Salut Salut Et les potes de speed Ah ouais voilà c'est ce qu'il nous fallait Bon bah c'est tout fun, GG GG, désolé hein Non c'est pas grave t'as pas de chance là Ouais Ouais. Et Nether Ward c'est tout 0-0, Over Y'a un micro là Je vais mourir moi si j'y vais Théo Théo Pichard Allo Théo Pichard Y'a Pichard il y a Pichard il y a Pichard il coup a Pichard il y a Oh merde Non non pas portail Passez le portail Passez le portail Passez le portail Le portail, passez le portail, passez le portail, passez le portail, passez le portail Oui oui passe, passe, passe, passe Ok, c'est moi. Bon. ils sont juste là, là Non, non Ah oh, mais gros Ah oh, mais <rire> Ah, ça porte ses couilles en face Ouais Attends, Ah bah dis donc par, non, par contre, contre, il va falloir muer parce que ta voix me dérange là Arrête! Je me suis fait courser comme jamais. quand Non, mais c'est pour ça que je jouais On se mute, les gars! On se mute! On se mute! Okay. On se mute! Okay. Ah bah. Ah bah, ah. Les les en du mute! Ah bah. ah bah. On, ah ouais. on un oh, les gars Ouais ah tu t'es saucé sa race comme j'avais mort Ouais Ouais Putain GG voilà. Pourquoi Mathine n'a pas suivi Bah on était que deux en fait j'ai mis là. La la comme quoi j'ai bien fait de courir Bon bah d'accord bon, bah, ils, ils, ils ont ils ont ils ont pas parlé tout le fight genre ah Ouais ouais C'était ça qu'ils ont pas parlé Bon du que sa mère moi je fight Ouais, oh, je le fight Mais tu peux me laisser le fight Vas-y vas-y Ok Ok ok vous voulez fight quoi D'ailleurs il y a le orange il est orange Il est orange il est orange Oh mais le rouge ils sont orange, ils sont, beaux, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Deux Deux jeux jeux. Oh, ouais bah ouais, c'est superbe, super ben. Vous avez des, a des Il Y a trop mec, y a trop mec, Farès Pichard. Il a dit Farès Pichard et Damien H. Mansis. Ah oui, ça fout le somme le baston mais c'est le jeu, donc on va arrêter de rager, s'il vous plaît. cool. Trois pièces c'est vraiment trop en fait, on GG Il y a une KB2 GG mec Allez gros, il y a combien de mecs C'est pas possible ah, allez, allez, Ouais Bichard, ouais. ouais, ouais. wow. faut que je te dise encore d'autres wow. trucs à après wow. Il va très vite là <rire> Ah gégé. Bien joué, bravo les gars il Attends, il coup, a laissé très vite Ah, j'en veux bien un petit peu biche-bouche Ça ferait plaisir Après je dis rien, faut pas ouvrir la gueule toi que c'est super sur votre par contre. Ah, je tu as bien un euh, Bravo ça. Pas Michel intelligent ça. Ah, voilà, <rire> bah, <rire> GG ah, voilà. <rire> bah, <rire> <rire> Non mais attends, c'est pas normal là. Attends. Ah oui, le moment où The Zugi 84 se réveille. Du coup euh Y'a bien les Char... top parmi vous aussi Bah apparemment non. bah non, je pas. Bah non, personne n'est top ici. Ah non plus donc il d'accord. C'était génial. Attends, appelle-moi C'est génial. Je vais t'envoyer un fichier texte. Txt. Okay. Tu l'ouvriras uniquement quand tu seras mort. C'est quoi que tu m'as envoyé, attends, attends, attends. Attends, attends, attends, je vais l'afficher. J'affiche ton screen, j'affiche ton screen, C'est deuxième page, mais tu l'as tu l'avais pas affiché hein. Tu sais je l'ai affiché là, rien. Ok, ouais. Vas-y. Ah Le plugin top gun n'a pas encore été death, c'était un top gun aucune top sauf toi. Ah non toi tu n'étais pas top, j'ai juste fait des telros. D'accord. Mec, tu m'as tellement niqué. En fait, c'est un Yoshi normal qui m'a fait croire que c'est un top bien en fait. Exactement! Sale et tous de tous, tous, il était au courant! En gros, attends, vous êtes en train de dire qu'on va avez niqué depuis le début de la game. Depuis le début, on t'a niqué, gros. avait aucune top, hein. J'ai que fait avec des tels Va sur le serveur. Euh, va sur le serveur euh, Private Game Yoshi normal. Voilà, tout simplement. Mesdames et messieurs, j'ai pris Anxagi84. Et en plus, j'ai gagné une game. Moi je pense que tout est parfait. Ah, d'accord ok. <rire> vas-y appuie sur les boutons. Ah, c'est pour ça tu voulais pas que je regarde Il a tout préparé gros <rire> Les gens ils ont reçu ça et toi t'as reçu ça. Ça voilà ça, regardez, vas-y remets, remets deux secondes. Hein. Les gens ce qu'ils voyaient c'est ça. Ouais. Et ce que Gil voyait c'était ça. Il n'y avait aucun plugin, hein, y'avait rien qui était dev. Et tu sais je l'ai appris quand Je l'ai appris genre euh, 20 minutes ouais. avant la game je mais me ouais, dis, mais en fait. Quand j'ai demandé si le serveur était dispo, en fait, c'est ça Quand j'ai demandé si le serveur était dispo, et genre le mec il m'a dit, mais il m'a le plugin Token. Fais... Mais il marchait il y, y, a, y, a y a deux semaines genre. Mais c'était pas le même plugin, c'était le plugin euh, V2 qu'on avait, c'était l'ancien. T'es ah oui. trop honnête, gros, c'est le meilleur prank que t'as jamais fait de ta vie. Sérieux C'est le meilleur prank que j'ai vu de mon vie genre. <rire> mec, c'est <rire> énorme. <rire> je m'y attendais, mais tellement pas. Ah, mais voilà, bah voilà, bah voilà. Le pire moment, c'est quand tu t'es TP à Bichard sur les commandes vlogs. <rire> <l 'avais> <rire> il avait préparé. Il y avait juste ceux les commandes dessus. Et là, tu dis Mais Guy, as, as tout cassé. <rire> as dit, as dit, as dit, as dit, mais Guy, Mais vu une laine Ouais, ouais, c'était pour, pour les laines, justement. Et pendant 5 minutes après, on n'arrivait plus à bouger. Mais tu sais que <rire> c'est pour ça, parce que je comprenais pas dans la game. Je me suis dit Mais comment il peut savoir les teams en fait genre, Bah oui, genre, euh, oui je, tu je me disais qu'il y avait un truc qui calait pas en fait. Bah oui, je pouvais pas savoir les teams. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on apprend que The Guild 84. J'ai tenté un montage un peu plus différent que d'habitude, plus dynamique, plus bref. Vous condensez, toute cette partie préparation, cette partie game, cette partie PVP en 12 minutes a été un défi. Mais je pense l'avoir relevé avec Brio. Sur ce, mesdames et messieurs, on se retrouve samedi à 14h pour une nouvelle vidéo et toute la semaine en stream. Passez une bonne semaine, mes chers compatriotes.